Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter l'écosystème de ce MOOC. Qu'est-ce que c'est que l'écosystème Un MOOC, ce n'est pas tout à fait un cours en ligne. Vous avez certes des vidéos qui vous présentent les concepts, ce qu'on appelle euh, en tant qu'universitaire, la partie magistrale et puis vous avez également des propositions d'exercices pour la pratique et associé à tout cela eh bien il y a des forums qui vous permettent d'interagir et c'est ça qui est très important. Donc là je vous donne la salle de cours et de travaux pratiques que nous utilisons dans le master dont j'ai été responsable et que j'ai fondé et dans lequel j'enseigne encore. Vous voyez que c'est une très belle salle avec tout autour vous avez des machines, vous avez des salles enfin vous avez des tables je veux dire avec des prises etc. Puis au fond vous avez une assez jolie vue sur Notre-Dame et en fait moi ce que j'aime bien quand on est en travaux pratiques c'est que ce soit la pagaille, c'est que les gens ils vont voir ce que font les autres, ils testent les choses entre eux etc. etc. Et donc en fait c'est extrêmement important que vous n'hésitiez pas à confronter vos solutions avec celles de vos camarades et à discuter parce que c'est comme ça que vous allez progresser en jugeant les solutions des autres et en regardant leur code et les variantes par rapport à vos solutions. Et bien ce qu'on veut faire c'est une salle de TP sans frontières. Donc tous les mécanismes d'interaction qui sont proposés sur la plateforme EDX vont être utilisés afin de transformer cette salle qui est un lieu ici physique où les étudiants sont présents eh bien en une salle mais qui va finalement être répartis sur l'ensemble de la planète. Alors à quoi ressemble EDX ben, Quand vous vous connectez vous allez avoir quelque chose comme ça avec en particulier d'abord l'écran d'accueil avec les actualités, toute une série de choses comme ça. Donc là évidemment ce que vous avez c'est un petit peu artificiel parce que c'est ce qu'on a utilisé des images de ce que j'appelle le bac à sable. Donc vous n'avez pas la version complètement définitive au moment où on tourne elle est encore téléchargé sur la plateforme définitive, bien évidemment, vous imaginez bien que tout est prêt. Mais ça vous donne un petit peu l'idée. Et bien évidemment, vous n'avez pas cette petite information parce que là, on est membre de l'équipe pédagogique et on peut du coup accéder à des choses auxquelles vous n'aurez pas accès. Vous avez ensuite une partie discussion, une section discussion, vous aurez ici la liste des forums et puis vous pouvez ajouter des messages. Il y aura. Euh un fil de discussion par vidéo, c'est plus simple, on a pris l'habitude de le structurer comme ça et a priori vous discuterez sur les sujets relatifs à une vidéo dans le fil qui correspond en répondant à, au premier message qui aura été créé artificiellement par l'équipe pédagogique. Vous avez également une section wiki, alors nous on n'y mettra rien et ça c'est quelque chose qui avait bien marché dans les MOOC précédents c'est pour vous. Donc vous avez les droits de modifier ce wiki et par exemple de mettre des informations qui vous semblent intéressantes et que vous avez envie de partager avec les autres participants de ce MOOC. Vous avez ici une partie progression et bien évidemment vous n'avez rien, enfin vous n'aurez pas accès à la partie enseignant. Alors si on regarde la partie cours ben le cours va être divisé en rubriques de niveau principal. Là ici on fait comme si on était sur la deuxième semaine donc vous voyez une rubrique de niveau 1 par semaine je peux en déplier une et je vois une sous-rubrique et chaque sous-rubrique correspond à une séquence. Et dans cette séquence vous avez quoi Eh bien vous avez d'abord un petit descriptif de la séquence. Certaines séquences sont marquées comme facultatives et on vous expliquera à quelles conditions cette séquence est facultative. Vous pouvez également avoir des mots clés. Ensuite vous avez eh l'accès à la vidéo et euh, donc bah, vous pouvez regarder cette vidéo. Et vous avez ensuite la possibilité de télécharger le PDF des transparents qui ont été présentés dans cette vidéo. Et puis, pas sur toutes les vidéos mais sur un certain nombre de vidéos, vous avez des références sur des éléments qui vous permettent d'approfondir. En général, très souvent, de la documentation officielle d'Apple. Alors là, euh, et il faut qu'on vous le précise, vous sortez de la plateforme EDX. C'est-à-dire que ce sont des liens qui sont à l'extérieur. Ce pas des choses qu'on a téléchargées, tout simplement parce qu'il ben, vaut mieux pointer directement les liens d'Apple parce qu'ils sont régulièrement mis à jour. Il y a différents types de séquences. Vous avez observé qu'il euh, y avait des codes couleurs sur celles que je vous ai présentées. Hein, et en fait, les séquences soit avec ce logo-là, soit en fonction de là où vous êtes, avec des titres en rouge clair, eh bien ce sont des séquences de base, elles sont considérées comme étant importantes. Les séquences en vert sont des séquences optionnelles et dans ce cas-là les prérequis sont indiqués, donc vous lisez les prérequis, vous décidez si vous voulez la sauter ou pas. Les séquences en mauve contiennent une démonstration, présentation de l'environnement, utilisé, des choses comme ça, avec un œil aussi. Le crayon ou le bleu c'est une illustration, typiquement on regarde du code et on explique ce qu'il y a dans ce code qui réalise des notions qui ont été présentées dans une séquence précédente. Et puis vous avez le jaune avec le clavier qui correspond à un exercice arrivé. Donc quand vous entrez dans une séquence, eh bien, vous savez tout de suite à quel type de séquence vous aurez affaire. En plus de tous ces mécanismes, on a mis en place un espace d'échange. L'objectif, c'est de partager ces travaux de manière plus conviviale que la traditionnelle correction par les pairs, qui fait que vous êtes obligé d'abord de corriger et de répondre pour progresser, ce que vous pouvez ne pas avoir envie de faire, mais surtout qui vous limite en général dans le fait de regarder uniquement celle que le système vous a proposé. Donc là, l'intérêt c'est d'aller regarder autant d'exercices qu'on veut, et surtout quand dans les bilans on aura pointé tel exercice comme étant un exercice intéressant, eh bien vous pourrez aller regarder cet exercice parce que c'est progresser que regarder quelque chose qui est mieux programmé que ce que vous savez peut-être le faire. C'est un service externe, donc vous sortez de DX quand vous utilisez l'espace d'échange, il est hébergé à l'université Pierre et marie Curie. ça n'est absolument pas obligatoire et pour créer votre compte vous allez dans cette URL là on va voir un peu plus loin comment ça fonctionne. Alors bien évidemment on est obligé de préconstruire les comptes et pour ça il se peut qu'il y ait un petit temps de configuration nécessaire entre le moment où vous êtes inscrit et le moment où euh, le compte est activé. S'il y a des problèmes quelconques bien évidemment euh, vous pourrez utiliser ce fil de discussion, enfin celui qui est associé euh, aux vidéos de la semaine zéro pour poser vos questions. Comment vous activez l'espace d'échange Vous tombez sur une page comme celle-là et vous tapez un login. Le login qui va être utilisé c'est le login que vous avez utilisé pour vous connecter sur la plateforme DX. Bien évidemment vous ne connaissez pas votre mot de passe parce que ça a été initialisé avec un mot de passe aléatoire. Donc pour cela vous allez tenter de vous connecter, il va râler et il va vous proposer de réinitialiser le mot de passe. Et donc vous allez demander la réinitialisation du mot de passe et il va envoyer au mail qui est associé à votre login un courrier avec une URL dédiée qui vous permet de réinitialiser votre mot de passe. Donc pour cela vous cliquez sur cette URL depuis votre lecteur de mail et à ce moment là vous rentrez le nouveau mot de passe. Et puis vous demandez sa réinitialisation et là à ce moment là vous pouvez à nouveau vous connecter en rentrant le mot de passe que vous avez choisi et vous arrivez dans l'espace d'échange qui, dans mon exemple, est ici vide. Bien évidemment, l'espace est limité en taille, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Il euh, y a euh, des conditions en générales à respecter qui sont que vous ne pouvez pas non plus mettre n'importe quoi et la durée de vie des comptes sera limitée. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce book-là ou des deux books sur iOS, eh bien euh, nous ne garantissons pas. Que les données seront conservées. On garantit même que ces données cesseront d'être conservées. Donc ça ne vous dispense pas de garder sur vos machines le résultat de vos exercices ou les exercices que vous trouvez intéressants. Et bien voilà, ben vous allez probablement être amené à naviguer entre ces deux sites sachant que le mode opératoire chaque semaine c'est de regarder les vidéos, de faire les exercices éventuellement en utilisant les liens d'aide, en posant des questions sur le forum si vous êtes planté sur un sujet etc etc. Le forum vous avez le droit de répondre aux questions des autres et puis si la réponse est inexacte ben, ce n'est pas grave on corrigera tôt ou tard hein, les community managers ou euh, les enseignants. Et puis pour le partage de vos travaux vous n'êtes pas obligé de le faire mais moi personnellement je vous le recommande ça permet d'avoir un regard de la part des autres, de vos pères, euh, sur euh, vos travaux et ainsi de progresser. Eh bien, on en parlera dans une séquence séparée. Nous vous souhaitons bon courage. Merci de votre attention. À bientôt.